Bienvenue dans cette partie express, aujourd'hui on s'attaque à Way of the Samurai de Yosef Fari en version all-in, c'est-à-dire que je viens de recevoir l'extension Blood and Bushido et que j'ai essayé d'ajouter un maximum de modules à une partie classique ce qui fait que là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose euh, Disclaimer, ceux qui ont vu ma vidéo de Shogun no Katana savent que ma prononciation en japonais est désastreuse donc ne vous attendez pas à grand chose à ce niveau-là, je vais quand même essayer de, de, de vous expliquer mais sans singer d'accent euh, D'autre part, alors il y a énormément de modules, là, vous voyez sur la table, je vais vous les, les décrire un petit peu, hein, tout ce qui est, ce qui est nouveau là, autour de la table, sur le plateau. Mais euh, il n'est pas impossible qu'au vu du nombre de nouveaux modules qu'il y a, euh, je fasse quelques erreurs de règles qui seraient donc corrigées en, en sous-titres, hein, euh, comme d'habitude. Voilà, on va euh, se lancer assez rapidement. Il faut savoir que je suis un très très mauvais élève euh, de Web of the Samurai. Euh, je suis très, j'étais très mauvais en tout cas au, au jeu de base et j'ai backé un petit peu l'extension le, euh, sans trop m'y pencher, parce qu'il fallait l'avoir, c'était un must-have, euh, Web of the samurai est très bien, donc euh, sans trop réfléchir, j'ai euh, backé l'extension. Donc quasiment tout, et tout est nouveau pour moi ici, et j'ai peur de prendre une raclée, même si du coup je me rends compte avec, euh, avec bonheur que l'extension le, a quand même des modules qui simplifient un petit peu le, la tâche au joueur, ou en tout cas il lui évite de, de mourir trop vite et de manière trop cruelle. Alors qu'est-ce qu'on a autour de la table On a d'abord sur la gauche, on va y aller euh, dans le sens horaire, euh, le module Blood qui est ici, et en fait vous voyez qu'il y a un nouveau deck de blessures, c'est-à-dire que mes blessures à moi, les blessures de l'adversaire ne changent pas, les miennes par contre, elles sont sur un deck spécial, et elles ont la particularité de ne pas être remises euh, dans la pioche une fois qu'elles sont tirées, euh, ce sont des blessures permanentes, et donc ce sont des handicaps qui vont symboliser, Voilà, vous êtes touché au bras, bah vous êtes moins habile avec votre bras, tout simplement vous êtes touché à l'œil, vous voyez plus rien, voilà, c'est le genre de, de blessure que je vais ramasser, et donc je vais essayer d'en ramasser le moins possible, parce que du coup, bah, c'est vraiment, vraiment punitif. On a le Gezi qui est ici, qui est un deck qui me permet, contre un point de vie, euh, d'augmenter ma, ma défense. Donc c'est un petit peu une mesure d'urgence, sachant qu'il y a une carte punitive là-dedans qui va me la faire baisser. Donc c'est euh, voilà, le cas où je me retrouve à, à court de défense en fin de manche ou en fin de tour, et, euh, et que je vais augmenter ça d'urgence. On a les cartes Bushido ici, alors celle-ci, euh, elles vont représenter un choix de plus quand vous faites un combo de trois cartes. Vous savez, quand vous piochez les cartes, vous avez euh, des petits symboles combo en haut à gauche, et si vous jouez trois cartes du même combo, tac, tac, tac, normalement vous avez deux choix. Le premier, c'est de repiocher un point de qui. Euh, le deuxième, c'est de piocher une carte action spéciale. Et bien maintenant, la troisième action que vous aurez euh, grâce à ce deck, c'est tout simplement de placer le marqueur sur le premier, la première lettre, ou le, euh, le premier pictogramme et à chaque fois que vous ferez un combo, donc de la faire avancer, de faire avancer ce petit marqueur, quand il arrive ici, vous prenez la carte, vous obtenez une des 7, je crois, valeurs du Bushido, c'est un bonus, en fait, tout simplement, et, et le paquet est dévossé, vous ne pourrez pas en avoir plus que ça, mais a priori, les bonus sont assez massifs, donc, euh, pendant que vous admirez ma technique de battage de, de cartes, voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut vouer sur la durée, et qui est peut-être pas... En tout cas, moi, je vais essayer de le tenter, parce que ce que j'ai vu, m'a l'air assez intéressant. On va jouer avec une double arme, Katana et Tanto. Donc vous voyez que vous aurez euh, tantôt le Katana, euh, tantôt le Tanto. Et croyez-moi, cette blague-là, je l'ai préparée à l'avance. Euh, chacun a un petit avantage, un petit inconvénient. Euh, le Katana peut me donner 2 de défense pour un ki, mais m'empêche de faire les combos euh, basés sur les deux symboles que vous voyez ici. Euh, le Tanto, lui, euh, peut me donner 2 de force pour un ki, mais par contre, je commence le round avec moins 1 en technique. Sachant que, bon, on va le voir, hein, mais quand je pioche mes cartes au début d'un round, euh, c'est là que je vais décider quelle arme j'utilise. On en vient au milieu. Vous voyez que j'ai trois ennemis, ennemis et euh, je joue le nouveau module 1 vs 3. Alors, ils sont assez faibles au niveau stats hein, par rapport à ce que vous pouvez connaître des ennemis classiques qu'on va voir à côté. Euh, tiens, vous envoyez un un de l'extension, par exemple, Afro Samouraï euh, qui a 9 points de vie et 6 points de ki. Là, on est plus léger, mais par contre, euh, à chaque fois que moi je vais attaquer, je vais lancer un dé ici et je verrai euh, qui va riposter, c'est-à-dire que potentiellement les 3. Les adversaires peuvent contre-attaquer. Alors moi, bien sûr, je n'en attaque qu'un. Euh, donc, du coup, dans un tour, comme j'ai six cartes, je vais attaquer deux fois. Donc, euh, soit deux fois le même, soit deux personnages différents. En tout cas, euh, il peut y en avoir jusqu'à 3 qui ripostent. Donc, le but ce serait d'essayer d'en désinguer le plus vite possible. On voit que celui-ci, par exemple, n'a qu'un qui. Donc, si j'arrive à lui enlever son qui, bah, après, il va perdre deux points de vie par tour. Donc, au bout de deux tours, ce sera terminé. Voilà. Je me rends pas bien compte de la difficulté. En tout cas, a priori, euh, ça en voit un petit peu. J'utilise aussi une des nouvelles cartes lieux, la forêt de bambou, la forêt de bambou, donc c'est un petit peu à double tranchant, c'est à tiers de tranchant, on va dire, puisque j'ai une chance sur trois de prendre un wound 1, ou voire même un wound 2, ce qui serait vraiment dramatique. Par contre, dans le reste des cas, ça va également augmenter ma défense, donc cette nouvelle carte, elle tombe bien, elle est un petit peu raccord avec les cartes Gizei, ici. Ça me permet normalement de ne pas trop prendre de vilaines blessures du module blood dans la figure. J'ai joué euh, la tuile météo, alors elle est pas, elle fait pas partie de l'extension, elle était déjà dans le, dans le jeu de base, mais elle ne sert qu'à augmenter la difficulté, donc je l'ai mise parce que je voulais en mettre un maximum et vraiment vous montrer ce que peut donner un, un jeu avec tous ces modules, qui devient un jeu riche et dense, euh, mais bon, ce n'est pas ça qui va me simplifier la tâche, et pas, hésité longtemps avant de le mettre. Donc j'ai mis, comme il y en a en ce moment chez moi, le brouillard, donc le brouillard, je ne peux pas voir la défense de l'ennemi en payant un ki, euh, si mon niveau de défense est à moins 2 à la fin d'une manche, euh, je perds un point de vie, mais généralement on va essayer d'éviter ça. Et si je veux acheter une carte action spéciale avec le ki, je dois d'abord me débarrasser, me défausser d'une carte de ma main. Alors je fais une petite coupe sauvage puisqu'il y a déjà une erreur dans ma vidéo. Le, le troisième point de la, du brouillard avant d'acheter une carte action avec du ki, euh, ce, ce ne sont pas les cartes actions spéciales, ce sont les cartes d'action euh, tout simples. Pour un point de ki, vous pouvez euh, rajouter une carte action, piocher une carte action à tout moment. Euh, c'est ça donc qui est impacté par le fait qu'on doit défausser une carte à, à cause du brouillard. Voilà, c'est pas mal hein? Alors n'oubliez pas, là je ne vais pas vous expliquer les règles, je vous présente ce que j'ai sous les yeux, euh, je vous mettrai en, en haut à droite et dans la description le, le lien vers la, ma vidéo d'explication de règles si vous découvrez le jeu parce que ce n'est pas vraiment la, euh, la vidéo à regarder si vous ne connaissez pas les règles. Euh, j'ai le plateau Take You euh, qui a deux fonctions, la première ici c'est juste de compter le nombre de tours, donc ça c'est pas bien méchant, il n'y a rien qui se passe quand on arrive à 20 tours. Et je pense que ce sera terminé avant, je l'espère. Par contre, à droite, je vais avoir. Euh, il va se passer quelque chose. En fait, si la première carte que je vais tirer pendant un tour aura le symbole. Bah, pas celui-là, le symbole blessure. Celui-ci, voilà. La première des 6 que je tire, si elle a ça, je jette un dé. Et il peut se passer pas mal de choses. La plupart des choses sont bénéfiques pour moi. Euh, avec des combos qui me rendent de la vie, euh, payer du type pour avoir euh, divers bonus. Euh, le seul qui sera un petit peu risqué, c'est le 6. Le si je tire un 6 on va regarder lequel des joueurs a le moins de qui, alors, normalement ce ne sera pas moi ou pas au début, et cette personne va prendre un wound 1 dans la figure. Voilà. Sans ça, normalement, ça c'est plutôt cool, ça c'est plutôt pas cool, ça c'est très cool, alors ça je me le suis autorisé, hein. déjà, pas le prétexte c'est de vous le montrer, c'est l'armure, l'armure euh, Yoroi, euh, qui fait partie de l'extension, en fait tout simplement, elle vous donne 4 points de vie supplémentaires qui vont diminuer, c'est les premiers points de vie que vous allez encaisser qui vont tomber sur l'armure. Ceci étant, il y a quand même, comme toujours avec Joseph Fari, euh, une petite contrepartie, c'est qu'à chaque fois que je vais encaisser sur cette armure, je vais jeter un dé, et si je fais un 6, ce qui n'est pas le cas là, heureusement, si je fais un 6, euh, l'armure est complètement détruite, en fait, elle est euh, démantelée. Voilà, ça me donne quand même une petite assurance, et ça compense un petit peu pour le fait que j'ai mis la météo, voilà, je me suis dit en toute bonne foi, si je prends l'armure, je prends aussi la météo. Tout le reste, normalement, vous le connaissez, ce petit jeton-là, il va me servir à déterminer à chaque fois quel adversaire j'attaque. Sachant, je vous le répète, que euh, sur les deux attaques que je ferai pendant un tour, je peux cibler deux ennemis différents. Et qu'indifféremment euh, des ennemis qui, que je vais cibler, euh, donc ceux-ci vont riposter euh, suivant le hasard. Nous sommes prêts à nous lancer, on va y aller. Alors je vous répète, surtout j'insiste, euh, ne m'en veillez pas si je fais une petite erreur de règle. Tout ce que je verrai, parce que je, je double-check mes vidéos, sera corrigé en sous-titres. Et, euh, et là il y en a beaucoup, hein. vraiment c'est littéralement ma première partie avec l'extension, je vais essayer de faire attention à tout. Et nous sommes donc partis, alors il y a une petite gymnastique supplémentaire maintenant quand on va piocher des cartes. Je ne sais plus si je les ai rebattues, je vais le faire rapidement. Euh, donc la première chose c'est que on va regarder euh, le, le, le symbole de combo sur la première carte que je vais piocher, puisque ça pourrait impacter mon take you, ce qui serait vraiment vraiment chouette. La première carte que je pioche, perdu. Ok, ensuite je pioche deux cartes supplémentaires pour faire trois. Et basé sur ces trois cartes-là, je vais choisir mon arme. C'est maintenant que je choisis mon arme. Alors on voit que là, euh, j'ai un petit peu de tout. Et je pourrais éventuellement partir sur un combo. Donc n'oubliez pas que le katana augmente ma défense, mais m'interdit les combos. Euh... Alors pas cela pour le coup. Sachant que l'autre me permet pour un point de ki d'augmenter ma force. Mais baisse ma technicité. Non, je vais rester sur le katana. Je pense que je ne vais même pas me servir de ce pouvoir-là. Et maintenant, je peux piocher les trois dernières cartes qui vont me servir pour cette manche. Ah, j'ai déjà la carte Joker, j'ai déjà deux cartes blessures, avec lesquelles je ne ferai pas de combo, malheureusement. Donc là, le seul combo possible que j'ai, c'est celui-ci. Et ça me donnerait euh, potentiellement un petit peu de tout, puisqu'ici, n'oubliez pas, on choisit le, le, le symbole, qu'on, la valeur qu'on augmente. Donc on pourrait tenter quelque chose comme ça. On va essayer. On va partir sur... Euh... Alors, qui je cible, déjà qui je cible, euh, j'ai envie de cibler mon camarade ici à gauche, qui est un petit peu un, un cascadeur, on le voit, puisque là son, son cheval est littéralement en train de faire un salto. Euh, et donc on va poser ces deux cartes-là. Donc je vais augmenter ici à ma force, ici à ma technicité, sachant que c'est pas énorme. Hein. Euh, là, le but serait éventuellement de ne pas prendre de dégâts et puis de faire un combo pour booster mon Bushido, puisque je veux absolument voir ce que c'est que cette carte-là. Alors, que me propose mon adversaire en défense Pour le blesser, il faut 3 ou plus en force. Ce qui veut dire que si je mets ce combo là, euh, bah, j'arriverai clairement pas à 3 de force, j'arriverai à 2. Sachant que de toute façon, euh, j'ai pas moyen d'arriver à 3 en force. Euh, et que si je booste pas un peu ma défense, je pourrais aussi prendre cher. Ouais, sachant que de toute façon, donc je ne le blesserai pas, je vais quand même faire mon combo. Ici. Donc, je vais placer mon petit jeton sur le premier symbole de la carte Bushido. Et je vais augmenter ma défense de 1. En espérant ne pas prendre une raclée. Alors, voyons qui riposte. Puisque je ne fais pas de dégâts. 2. Tout le monde riposte. Ah bah ben, c'est très bien. Je pense que cette partie va être courte. Est-ce que je ne ferai pas... Un truc du genre. Euh, du genre. Euh, du genre, on va donner un point de vie. Pour prendre une carte Gizei. En espérant qu'elle me fasse bien monter ma défense. Parce que là, je sais que sinon, je vais me faire hacher menu directement. Ha <rire> ha Fort bien. C'est donc la mort qui nous guette. Donc, non seulement j'ai perdu un point de vie, mais j'ai perdu un point de défense. Allez, c'est parti. On regarde maintenant ce que m'inflige les personnages. Donc, celui de gauche. Si j'ai moins de 3, je perds un point de vie. Moins de 3 en défense. Donc, ça. C'est réglé. Si j'ai moins de 0, lui, m'inflige rien. Ça va. Et le troisième, si j'ai moins de 3 en défense, je perds 2 points de vie. Ah oui, alors n'oublions pas. Alors évidemment, celui-ci, je ne peux pas le sacrifier avec l'armure. Par contre, euh, les 2 points de vie là, je vais les perdre avec l'armure. Je vais les faire encaisser sur l'armure. Et on va jeter un dé pour voir si mon armure tient le choc. 3, elle tient le choc, ça va. Pour rappel, c'est sur un 6. Hein, donc, elle, euh, elle explose. Ok, alors on n'oublie pas bien sûr, hein, comme les cartes Wound, les cartes Easy sont toujours... Le, le deck de cartes est toujours composé de 5 cartes, donc si je devais repiocher, ce serait toujours... je pourrais encore évidemment retirer le moins 1, ce qui m'enchante absolument. Voilà, alors, euh, bon, le... c'est pas catastrophique non plus, on a juste rien fait, et euh, perdu un point de vie, puis un petit peu d'armure. Avec ça maintenant, euh, bon, tout ce qu'on peut faire, c'est avoir pas mal de techniques... Et un petit peu de défense. Euh, la force va pêcher, clairement. Hein. Euh, on va cibler le même, toujours. Et puis, euh, puis on, va les dé... on va les étaler. Alors, de toute façon, euh, même si je vais suivre la... suivre la règle, je ne vais pas pouvoir altérer trop mon sort. Voyons donc euh, comment mon camarade se défend ce tour-ci. Il faut avoir au moins 4 de technique euh, pour lui faire perdre deux de ki. Alors, moi, là, j'avais pris un point d'attaque. Et un point de force, un point de défense, pardon, et un point de force. Il me reste celle-ci qui me pousse ma technique à 4, mais c'est parfait ça, absolument parfait. Ce qui veut dire qu'il perd deux points de qui Donc lui, à la fin de la manche, il va perdre un point de vie, deux, pardon, ce qui veut dire qu'en deux tours, il sera mort. Très très bien. Euh, voyons maintenant comment. Alors qui est riposte déjà Ah, le départ partit un petit peu loin, alors je vous le ramène, je vous promets que je ne triche pas, on est sur un 4. Donc 2 et 3, c'est deux personnes de la riposte, sachant que j'ai qu'un en défense, et que j'ai un peu d'armure. Donc le guisé, on va laisser de côté pour l'instant. Tant que je ne suis pas en négatif en défense, j'ai moins peur quand même. Hein. Alors ici, si ma défense est inférieure à 0, donc lui ne fait pas de dégâts, et euh, le deuxième c'était le 3, bon peu importe de toute façon. Donc lui là-bas... Il me dit que si j'ai moins de 3, je perds un point de vie. Donc là, c'est l'armure qui va manger. Et cette armure, on va regarder tout simplement si elle tient le choc pour encore un assaut. Alors c'est encore un 4. Il enfin, va que j'apprenne à lancer un petit peu mieux. Voilà. Bon, et ça c'était pas mal. On arrive à la fin du tour. Ce monsieur perd deux points de vie. Et puis on va le laisser tout simplement se vider de, son, de sa volonté. Hein, parce que c'est un petit peu ça finalement, il se vide de sa substance et puis on va passer au round suivant, donc je défausse tout ceci, je vérifie que je n'ai rien oublié d'autre, je ne pense pas, euh, j'aurais pu claquer un point de ki tout à l'heure là pour augmenter mon, mon armure, vous voyez il y a trop de modules, je n'y ai pas pensé, c'est dommage ça aurait été plus, bah, forcément plus rentable, hein. là euh, complètement, même si bon le ki on va essayer de le, de le préserver pour le moment, on passe donc au tour 2, et euh, je vais prendre ma première carte, qui me dit donc toujours pas euh, de tirage sur le ATQ, c'est dommage. Je pioche deux cartes supplémentaires. Donc là, on aurait potentiellement euh, le combo que le katana m'interdit. Euh, donc on va essayer de passer sur le Tanto. Alors le Tanto, vous voyez que je n'ai pas encore remis mes marqueurs à zéro, signifie que je partirai avec moins en technicité sur ce tour. Voilà. De toute façon, clairement, vu mon premier tirage, on ne va pas forcément partir sur technicité. Il me manque trois cartes. Trois cartes qui me disent plutôt force. Là, il y a un peu de technicité, mais ça, ça ira au feu, je pense. OK. Alors, je vais cibler clairement plus le même. Je vais cibler... Euh... Peut-être le plus faible des deux. En me disant comme ça, évidemment, quand il est mort, il ne pourra plus riposter. Donc, je serai tranquille. Et là, je pourrais... Alors, qu'est-ce que ça donne si je sors ce combo-là Ça dit que j'aurai 3 forces et 0 au reste. Et puis peut-être payer éventuellement un ki... Key... Ah non, je peux plus pour faire ça. Le ki, c'est encore pour booster la force. Mince, mince, mince, mince. Ou essayer d'aller dans la forêt de bambou. Allez Enfin, essayer de, en tout cas de, de, de se servir de ces fameux bambous. On va faire ça. Donc, on part sur du plus de moins 1. Et du plus 1. Ça n'a pas d'importance, c'est psychologiquement, j'aime pas être à moi en négatif en défense. Voilà, voyons donc maintenant ce que ce chevalier, euh, beaucoup plus orthodoxe dans sa, dans sa tenue de cheval, me propose en défense. Il faut avoir plus de 2 en force et en technicité, mais c'est complètement cuit. C'est absolument complètement cuit, parce que même si je fais ça, eh ben je vais arriver à 1. Donc, euh, ben voilà. C'est ce qu'on appelle un tour pour rien. Donc on va, aller, on va se contenter d'aller voilà, chercher son, son combo. C'est tout ce que je pourrais faire pour le moment. Euh, pour le tour. Euh, Est-ce que je vais. Ouais, je pense que je vais utiliser un qui Il ne faut pas que je tombe en dessous de 2 en fait. Je ne voudrais pas être en dessous de 2 au cas où euh, je devais. Je devais euh, au cas où je dois, pardon, comparer mon, mon score de ki au Allez, direction la forêt, et là j'espère vraiment pas faire un 5 ou un 6, parce que si je commence à tirer des wounds 1 et 2 là, des wounds permanents, ça va être très très compliqué. 4, ouf Plus 5 en défense, allez, qu'est-ce que tu dis de ça Pouf Voyons maintenant qui riposte. 5, donc nous avons juste le 1 et le 2, c'est de là qui riposte. Alors, mon cavalier orthodoxe, qu'est-ce qu'il va nous dire que si j'ai moins de 3 en défense, je perds un point de guide. Donc je suis tranquille. Et mon archer mon T, me dit un wound 1 hein, pour. Euh, si j'ai 2 de défense. Moins de 2 de défense, pardon. Donc je n'encaisse rien, c'est super. C'est super. En même temps, euh, je fais pas grand chose non plus. Allez, on continue avec ce qui nous reste. Alors là on voit que euh, je vais rester assez identique en termes de défense. Je vais pouvoir remonter ma technique à, à, à 0. Même à plus 1. Donc je vois venir un, un tour assez neutre finalement. Euh, allez, on met les deux premières. Donc plus un force, moins un force, ça ne bouge pas. Plus deux techniques. Voyons comment euh, mon ami se défend ce tour. Il me demande deux ou plus en force et en technique. Alors là, c'est vraiment pas de chance, ça fait deux tours que je n'arrive pas à, à sortir ce point de technique-là qui me, qui me fait cruellement défaut. Et eh bien, tant pis, c'est quand même fou d'ailleurs d'avoir deux fois le même. C'est exactement la même carte, quoi. Exactement pas de chance. Euh, ok, et lui, bon, de toute façon, je sais qu'en défense, je ne crains rien. Donc, on va laisser partir ça comme ça. Et voyons qui me donne des coups. 6, uniquement le numéro 3. Le numéro 3 qui est en train de perdre tout espoir. Hein. Manquant de qui Et alors, ce jeune homme... Il va nous faire 2 dégâts si on a moins 3 de défense. Là, à 4, on est euh, toujours tranquille. En tout cas, dans le jeu de base, on était toujours tranquille à 4 de défense. Donc, je n'étais pas, pas inquiet. Et on va passer maintenant au tour 3, sachant que... Oh là là Il a perdu toute son essence vitale. Donc, mon ami Acrobate, là, eh ben, écoutez, il s'est euh, planté avec son destrier. Et c'est bien fait. Donc, ça s'annonce pas trop mal pour moi, hein, finalement. Euh, malgré euh, les quelques handicaps malgré aussi le manque de chance en début de partie. Alors on va remélanger ça, parce que là on voit que j'ai plus assez de cartes, il faut avoir toujours au moins deux cartes ici à piocher. Et puis euh, bah on va continuer à se focaliser sur le même. C'est parti Alors première carte. Toujours pas de take you. Là j'ai l'impression que j'enverrai verrai pas la couleur pendant cette partie. C'est bien dommage. Deux cartes, euh, trois cartes, même le Bushido, je vais avoir du mal finalement. Est-ce que d'ailleurs j'ai pas oublié de faire mon.. Ouais, j'ai oublié de faire avancer mon marqueur de combo qui est maintenant au deuxième. Euh... Voilà. Deuxième lettre. Deuxième euh, stade. Donc j'ai trois cartes. Euh, j'ai pas forcément potentiellement de combo. Je resterai bien moi sur euh, peut-être le katana ce tour-ci. Histoire de pouvoir euh, bah, tabasser un peu et puis booster ma défense en urgence si besoin. Quitte à ne pas pouvoir faire les combos que j'aimerais faire, hein, tout simplement. 4, 5, 6. En même temps on est à une seule carte du. Euh, un seul combo du, du Bushido. Ça pourrait être sympa d'essayer de l'avoir. Peut-être au, au tour d'après, quand. Euh, avec un peu de chance, il n'y aura plus qu'un seul adversaire. Donc les combos on peut oublier, j'y ai pas le droit. Ah si J'ai le droit à celui-là. Donc on va pouvoir le faire maintenant. Qu'est-ce que ça me proposerait ça me proposerait beaucoup de défense, donc en plus je serais sécure. Peut-être même un petit peu trop. Donc je pense à remettre mes, mes marqueurs à 0. Ouais, 2, 4, 5 défenses, c'est overkill, mais en même temps je récupère, euh, je récupère le Bushido, la carte Bushido. Je pense qu'on va faire ça. Et, euh, et oui, je suis en négatif sur les, sur les offenses, c'est les constantes offensives. Bon, tant pis, j'ai envie de voir ce que ça donne. 1, 2, on arrive à 4 en défense. Pouf, on perd un ici, on perd un ici. Et voyons maintenant euh, qui... Euh, non, voyons les prérequis pour blesser euh, ma cible. 3 plus en, en technique. Donc on sait déjà que ce ne sera pas pour ce tour-ci. Je vais mettre ma dernière combo. Donc là, mon pion arrive ici. Je l'enlève. J'enlève le paquet de la partie. Je prends juste la carte qui est euh, qui est au sommet du tas. Donc finalement, en fait, vous pouvez juste mettre une carte là, tirer aléatoirement. Et puis, euh, et puis enlever le paquet, hein, parce que le paquet n'a pas d'utilité en soi. Et qu'est-ce que je vais avoir euh, Makoto. Et Makoto, ça me donne un, une réserve de 5 d'attaque, que je peux dépenser donc, euh, à loisir. Ça, c'est plutôt chouette. On va réutiliser tenez, le petit marqueur qui est là. Donc là, je peux augmenter mon attaque de 5 s'il fallait, euh, en plusieurs fois, hein, donc ça, c'est parfait. Euh, très bien. Sachant que là, de toute façon, ça n'aurait pas eu d'incidence, donc ça n'avait pas d'importance, finalement. 4, 4 encore, donc on voit que c'est le numéro 2 et le numéro 3 qui contre attaque. Mais le numéro 3 est malheureusement décédé, donc indisponible. J'aurai donc une seule contre-attaque pour cette manche. Et évidemment, hein, ma garde étant à 4, je n'ai aucun souci, à apparaît. Ce qui veut dire que je peux continuer. Alors là, qu'est-ce que ça va donner Parce que j'ai pas prévu beaucoup plus loin. Euh, ouais, je vais, encore en... je vais encore perdre en technicité, je vais me retrouver à moins 2. Ouais, c'est vraiment pas le... Ce serait presque là, en fait, où il faudrait que j'aille chercher mon... mon bonus, en fait, dépenser mon Makoto, pour avoir un peu de stat offensive. Bon, on va voir. On va se mettre le plus 1, et euh... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un plus 2, donc si je vais augmenter un petit peu ma technicité, en fait. J'ai parlé trop vite. Parce que je me retrouve à moins 3, et à plus 3, donc ça fait 2. Enfin, moins 1, et à plus 3. Et pour blesser... Alors je vais juste changer pour bien vous rappeler qu'en fait on peut changer hein, entre les deux, les deux phases d'un tour. Voilà, je vais maintenant cibler celui-là, juste pour vous montrer que c'est possible. Et il me faut 3 ou plus en force pour lui faire un dégât. Alors un dégât c'est pas foufou, mais en même temps, ah, et puis ça me coûte très cher quoi. Mais c'est toujours ça de prix. Après si je le débarrasse de son ki, euh, il meurt en un tour. Donc on va le faire. On va descendre à 2 ici, eh non même pas à 1, pour monter ici à 3. Je pose ma dernière carte, qui booste ma défense, baisse ma technique de 2. Et donc, je blesse pour euh, un dégât, euh, le l'archer monté. Voyons maintenant qui va riposter. 4, donc pour 2 et 3, donc uniquement le 2, un larcher qui va me décocher une flèche, j'imagine. Étant à 4 en défense, je suis tranquille, fin du tour. Et là, je pense que je vais devoir remélanger... Alors l'inconvénient, vous voyez, de jouer avec tous ces modules, finalement, bon, ça me simplifie pas mal la vie. Je me rends compte que c'est une partie qui est moins laborieuse que ce que j'ai pu faire sur la, la, la, la Core Box. Euh, l'inconvénient, c'est que, par exemple, je vois peu d'utilité là, n'étant étant pas en difficulté, d'aller chercher dans les cartes actions spéciales. Donc ce n'est pas forcément la partie euh, durant laquelle vous verrez euh, tout le jeu. Mais encore une fois, vous n'êtes pas là pour découvrir le jeu, vous êtes là pour voir euh, ce que propose... Euh, ce que propose cette extension. Et même là, je fais un assez mauvais boulot finalement, parce que vous n'avez pas vu encore de carte blessure, et tant mieux, hein, c'est un peu mon but, mais.. <rire> mais je vous montrerai peut-être à la fin quand même ce à quoi ça peut ressembler. Allez, c'est parti. Alors ma première. Ah vous n'aurez pas vu non plus de tirage sur le taïku, c'est dommage. 1, 2, 3. Alors là, les combos me paraissent moins essentiels, hein, les combos de, de symboles, hein, puisque j'ai euh, ma carte Bushido, je suis très content. Euh, là, je voudrais plus essayer de, de castagner. Donc là, j'ai déjà une grosse force offensive, donc j'ai pas nécessairement besoin du tantôt qui euh, me permet de le booster. On va rester tout simplement sur un katana qui euh, me permettra de booster la défense en cas de besoin. Je remets ça à 0 parce j'y pense toujours trop tard. 1, 2, 3 supplémentaires, et j'ai ma main de cartes. Donc ça, c'est un symbole au choix, ça c'est la technicité, et tout le reste est offensif. Donc là, vous voyez, par exemple, pas du tout, bah, presque pas de défense pour avoir un défense avec ça, et c'est tout. Donc vous voyez que là, il faudra peut-être quand même que je crame un petit peu de ki ou que j'aille me promener dans les bois. Histoire de, bah, de booster la défense, quoi. Alors on va commencer, on va se garder la carte joker. Euh... On va refaire comme tout à l'heure, parce que vous voyez, si je sors ces trois-là, je peux faire un combo qui n'est pas interdit par cette carte. Et donc éventuellement, je peux aller chercher un point de ki ou une carte action spéciale, et euh, c'est toujours ça de prix. Donc on va commencer comme ceci. En ciblant, bon, le même, pourquoi pas, ça n'a plus grande importance maintenant, puisqu'ils sont euh, tous les deux euh, au même niveau. Donc, plus 1 en force, plus 1 en technique, et je vais regarder maintenant la défense de mon adversaire, qui me demande 3 en force, aïe 3 en force, est-ce qu'on peut y arriver Oui, on peut. On peut, euh, ça, ça me permet, euh, Ouais. ou alors je fais ça. Je peux aussi, vous voyez, mettre ça pour prendre le point de force ici, claquer mon dernier point euh, grâce au Makoto pour arriver à 3, euh, mais le truc, c'est que je suis à poil en défense. Éventuellement, que la qui du qui derrière. Comme ça, j'ai en plus mon combo. Et le point de qui sert à faire la défense. C'est pas mal. On va faire ça. Tac. Donc, combo. Un point de qui. Je dépense ce point de qui ici pour augmenter ma défense de 2. Voilà. Donc, un de force en plus. Ici, je défausse cette carte. Encore un de force en plus. Nous sommes à 3. Il perd encore un point de vie. Alors, lui, il aura vraiment fallu l'avoir à l'usure. Et voyons maintenant ce que je prends dans la figure. Alors, qui Déjà, s'en prend à moi. 5, donc 1 et 2. Ah, pas de chance, les deux qui sont encore vivants. Donc, je vais prendre deux cartes dans la figure. Euh, si ma défense est inférieure à 0, ce n'est pas le cas. Si ma défense est inférieure à 3, c'est le cas, je perds un point de vie. Donc là, mon armure est brisée. Cette fois, c'était le dernier point de cette armure. Qui... Elle se retourne ou pas Non. Donc, du coup, je ne peux pas vous montrer le dos il n'y a pas de dos armure brisée. Voilà, là je suis euh, en toge, hein, littéralement, et c'est pas grave, c'est pas grave, on va essayer de faire bonne figure quand même, avec ce qui nous reste. Ce qui nous reste, c'est euh, encore booster de la force, de la force et de la force. Donc là, moi j'aurais presque envie d'aller défausser une carte... Genre celle-ci qui est vraiment n'a aucune utilité pour moi, ne me fait que baisser des constantes et elle fait moins bien. Enfin, en termes de force, elle fait aussi bien parce que je n'ai besoin que de plus 1 pour arriver à 4. Donc je vais payer un de qui? Pour prendre une nouvelle carte. Et n'oublions pas qu'à cause du brouillard, je dois aussi en défausser une, mais ça tombe bien. Celle-ci, je n'en veux plus. Qu'est-ce que je vais avoir à la place <rire> D'accord. D'accord, d'accord. Bon, et eh bah ben, écoutez. Tapis J'appuie sur la force hein. donc je monte à 50 en force non voilà on arrive à 4 hein. 4 avec une défense à 2 donc normalement ça devrait pas trop mal se passer alors non c'est pas comme ça qu'on fait d'ailleurs on place les deux cartes on regarde la défense de l'adversaire qui me demande de toute façon une technique à 2 que visiblement je n'aurais pas cette partie hein. c'est ça m'est complètement interdit je place la dernière qui n'a aucune incidence et on va voir hein, qui s'en prend à moi ça partait bien au début puis là je me rends compte que c'est pas si facile hein. 2 et 3. Donc il n'y a que le numéro 2 là, qui va riposter sur moi. Si j'ai moins de 1 en défense, heureusement j'ai plus. Donc je suis sauvé. Il ne se passe rien, c'est un petit peu un, une espèce de tour blanc. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir un petit symbole blessure là pour que je tire sur le take you quelque chose Oui, super Voilà, donc quand il se passe ça, on prend son dé, le bleu, c'est le, le dé du destin hein, quelque part. Hein, qu on voit qu'il est ici, ici, ici, tout ce qui est aléatoire... Euh et qui a trait à moi. 3. 3 me dit, pour un qui je peux augmenter euh, mon dé de combo de 2. Et ça, c'est pas mal, parce qu'un dé de combo de 2, ça me ferait arriver à 3. Et 3, c'est bien, je ne sais plus ce que ça fait. Je crois que c'est moins un qui ou, ou une blessure, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, bah, je vais vérifier, hein, tout simplement. Alors Voilà, j'ai vérifié le, le niveau 3, c'est une blessure à l'ennemi, ce qui me permettrait de le tuer directement. C'est un des premiers trucs qu'on va faire en fait. Il n'y a pas photo. Alors je vais déjà aller au bout de ma phase de pioche. Donc 2-3. Est-ce que je veux faire un combo Pas particulièrement. Booster ma défense euh, Oui, c'est toujours bien. Donc on va s'épargner le tantôt pour euh, cette fois. Sachant que. Alors là en force je vais être 0-0. Par contre enfin j'aurai euh, une ouverture en termes de technique. Donc on va rester sur le katana, c'est pas mal. Une, deux, trois. Ouais, j'ai un petit peu de tout. Bon. Alors, je vais faire directement ce qui m'est permis. C'est-à-dire d'utiliser un point de ki. Je suis un peu faible du coup en ki, parce que je suis très joueur. Hein, pour augmenter mon dé de 2. Donc, arriver à 3. Et je le repasse directement à 1 pour un infliger une blessure, me débarrasser de cet adversaire. Et là, on fait moi le malin. Monsieur le cavalier, à la position orthodoxe, on est tout seul. Je vais noter mes talents d'acteur. Voilà. Alors, lui... Comment on va faire Là, j'aurais presque... Ah non, je peux pas avec le brouillard. J'aurais bien voulu mettre un, un point de qui pour aller voir sa défense et être sûr de, de la percer. Euh... J'ai oublié de remettre les marqueurs encore à zéro. Vous m'excuserez pour cette, euh, cette indiscipline de ma part. Hein, qui est fait que je me concentre un peu sur tous les modules. Est-ce qu'on va... Allez, on va faire exprès de baisser sa garde. Ah, mais en même temps, je vais perdre des points de vie, quoi. Je vais prendre le risque de baisser ma défense pour arriver à quelque chose d'assez costaud en attaque, et peut-être finir le combat, ce tour-ci, avec de la chance. Donc là, on voit que j'arrive à moins 2, c'est si votre niveau est à moins 2 à la fin d'une manche, donc ce n'est pas encore le cas. donc Je ne suis pas puni tout de suite, hein. ce sera euh, bah, tout à l'heure. Plus 2 et plus 2, ça j'aime bien. Et voyons si je pourrais pas mettre au sol ce dernier cavalier, il me faudrait 4 en force euh, pour le tuer. Est-ce que j'en ai les moyens Je crois pas. Ah, j'ai pas les moyens Frustration absolue, et vous voyez, si j'avais pris le tantôt, et ben voilà, j'aurais gagné. Mais on n'en est pas là. Du coup, je pense que je vais faire machine arrière, et, euh, et jouer la sécurité, c'est-à-dire remonter au moins à 1 en défense, perdre 2 en technique, et puis voir. Hein. Alors, vous voyez que du coup, le 1 contre 3, c'est compliqué potentiellement au début, mais à la fin, c'est plus la même, parce que 5, 1 et 2. Bon, les contre-attaques quand même, il pourrait y avoir des cas où finalement, euh, il ne contre-attaquerait pas. Euh, ce serait uniquement ceux qui seraient euh, morts, qui tomberaient. Par exemple, euh, voilà si j'avais fait un 4. Là, j'aurais été tranquille, il n'aurait même pas contre-attaqué. Alors, voyons quand même ce qu'il m'inflige. Si ma défense est inférieure à 3, ça reste le cas, hein. je perds quand même deux points de vie. Vous voyez que, jusqu'au dernier moment, il faudra lutter et s'accrocher que là finalement euh, je vais pas. Ouais je vais booster ma défense quoi, je vais remonter ma technicité. Mais si la carte ici me demande de la force, de toute façon ce sera pas encore sourcil qu'on va terminer. Allez, on met les deux cartes. Plus 3 en défense, moins 1 en force. Et voyons comment va se comporter mon adversaire. Oups, comme ceci. Ah bah, c'est vraiment pas de chance, cette carte-là, ça aurait vraiment été mon problème jusqu'au bout. Il m'aurait fallu encore une fois... Ah, mais attendez Ah oui, la technicité, je vais l'avoir cette fois-ci, c'est la force qui va me manquer. Et j'ai pas de joker, ni au niveau katana, ni au niveau rien du tout. On va bah, écouter, euh... donc on arrive à du euh, moins 2 ici, donc ça fait moins 1, plus 3 ici, ça fait 3. Donc pas assez, hein. toujours pas assez pour en, ter... pour en... Pour en finir. Est-ce qu'il a le courage de riposter seul? 1 et 3, oui, il riposte avec la dernière carte. Si ma défense est inférieure à 2, oui, bon bah là, il n'y a pas de souci. Donc, encore un tour qui s'achève sans incident, ni d'un côté ni de l'autre. Je pense à remettre tout de suite mes marqueurs à 0 cette fois. On va rebattre tout ceci. Je le cache, hein, maintenant vous avez vu que je ne sais pas battre les cartes. Euh, on ne va pas insister. Alors Pour info, il y a eu des cartes, il y avait des cartes supplémentaires euh, d'attaque et défense d'adversaires qui étaient dans le, le pack d'extension. Et un petit peu bêtement, je les ai mélangées sans regarder ce qu'elles qu pouvaient changer. Donc voilà, il y en a plus, mais je ne sais pas forcément si elles sont différentes ou pas. Euh, alors, je défausse ceci. Voyons ce que me dit ma première carte tirée. Euh, ce n'est pas une carte blessure, donc on n'ira pas au taïkyou. Par contre, j'ai l'impression que ça fait longtemps que ceci n'a pas bougé, même si ça n'a finalement qu'une valeur informative. Alors, trois cartes supplé... deux cartes supplémentaires. On voit que là, bon, on voit que là, on en a marre de se défendre surtout. On va passer au tantôt, parce que moi, je veux, euh, quitte à payer un peu de qui, euh, essayer d'en finir avec ce cavalier. Je prends les trois cartes suivantes. Alors, qu'est-ce qu'on a là On a, donc ça, c'est plutôt de la défense. De la défense, technique, technique aussi, défense, défense. Nul, complètement nul. Euh, ah. bah écoutez, on va, on va miser là-dessus. Hein. On ne sait jamais que deux d'attaque, mais c'est mieux que rien. Alors est-ce qu'on ne mettrait pas ah ben alors là, par exemple, si je veux avoir un petit peu de, techni de technique aussi, je perds un d'attaque Donc ça n'a pas d'intérêt. On va mettre des défenses classiques, à moins de payer un point de qui, mais bon. Allez, on paye un point de qui. Alors là, on commence à être très, très juste. Hein. Donc je vais défausser, je défausse celle-là pour en piocher une autre. Mieux, bien mieux. Alors on va partir du principe que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ah, j'avais oublié que je partais avec moins 1 au début du round à cause du tantôt. Moins 1 en technique. On va repasser à 0. Et on va prendre 3 en attaque. Quitte à perdre donc 2 en défense. Et voir un petit peu comment lui se défend. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Aïe aïe Donc là, je suis à 3 en attaque, donc c'est très bien. Par contre, je n'ai aucun moyen d'arriver à 3 en technique. Donc ça sent le tour pour rien. C'est tout, on va booster sa défense. On va essayer de se mettre au moins au. au... Ah attendez Non, j'ai aucun moyen, on est d'accord. Hein. Là, si je mets plus 2, j'arrive à 2, il me faut 3. Donc ça sert à rien en tant que la garde. Euh, autant que la garde et que je mette un peu de défense. Pour revenir à, au moins à 0. Sachant qu'il y a même ouais, des chances que finalement que je prenne une claque à cause de mon arrogance. Voyons qui riposte. 1. Donc tout le monde riposte. En tout cas, celui qui reste. Et il me fait un 1. Alors là. On sort la défaite quand même, hein. c'est-à-dire que lui, là, tout seul, il a la possibilité de me mettre minable. Vous avez de la chance, vous allez enfin découvrir donc, ce que sont ces cartes-là, ces cartes wound définitives. Ouf, alors là, j'ai une chance de fou, et je vous assure que j'ai pas truqué le, le deck avant. C'est une esquive, et donc contrairement aux cartes wound que j'infligerai à l'adversaire, cette carte-là, elle sort du elle sort du deck, elle ne... elle ne sera plus piochée. Bon, on va pas se plaindre d'avoir eu un petit peu de chance... Alors, donc là je peux remonter à plus 2, enfin, à 1 du coup, avec mon plus 2, en perdant 1 en force, et ensuite défense, défense. Donner le Si je donne mon dernier ki, finalement, euh, je vais perdre 2 points de vie par tour et c'est irrémédiable, tout ça pour euh, potentiellement plus une carte qui, si ça se trouve, ne changera rien. Donc on va pas se précipiter, on va rester euh, tranquille, donc on va juste faire ça, augmenter sa défense de 1, et voir sa défense à lui. 3 ou plus en technique, bon bah de toute façon c'était cuit, donc je fais ceci, j'arrive à 2 en défense, est-ce qu'il m'attaque 2, oui il m'attaque, bon celle-ci je m'en prémunis, heureusement, mais bon, la tension monte et euh, c'est pas forcément à mon avantage, qu'est-ce que j'aurais pioché, tiens juste pour voir, plus ça en technique, ça m'aurait pas sauvé, et j'aurais été euh, au bord du gouffre. Là je pense qu'il serait peut-être pas mal d'aller chercher un combo pour pouvoir piocher une carte action spéciale et puis bah, du coup avoir un petit peu plus de latitude à pouvoir enfin euh, Enfin terminer avec ce cavalier retort finalement. Le premier est tombé tellement vite que voilà, j'ai joué un petit peu l'excès de confiance. Allez, qu'est-ce qu'on va tirer Pas d'icône euh, blessure, dommage, donc pas de take you. On passe d'ailleurs au tour 5. Je pense que j'ai sauté un tour. Je le verrai au montage. 2, 3, alors là on a un combo possible donc on va peut-être rester sur le tantôt, donc passer à moins 1 en technique, 4, 5, 6. Voyons, voyons, défense, défense, technique, force, technique, défense, là je peux monter potentiellement à 3 en technique, 1 en force, et euh, ouais, je ne peux pas faire de combo. Donc, dommage, un mauvais euh, mauvais plan. On va peut-être partir sur de la technique. On va partir comme ça. Donc, 3 techniques. Donc, j'arrive à 2. Et, moins 1 en force, j'arrive à moins 1. Parce qu'au pire des cas, je peux encore cramer. Bon, c'est mon dernier qui mais si vraiment il fallait, je peux encore le cramer pour augmenter ma force. Ah Alors, attendez Oh, mais ça ne fait part qu'un point de vie, donc c'est pas la peine de sacrifier mon ki pour ça. Donc on va pas le faire. On va pas le faire. On va plutôt se contenter de mettre un petit peu de défense éventuellement. Ah, mais là, vous voyez, au prix de, de reperdre ma, ma technique. Hein. On va le faire. Ne prenons pas plus de risques. Donc euh, 3 ici, moins 2 ici. Et là, je suis quasiment certain que je vais pas encore lui faire de dégâts, ce tour-ci. Alors, attendez, ce qui riposte déjà 4, 2 et 3. Non, il riposte pas. Super. Effrayé par mon <rire> par mes tours blancs, là, par mes 3 tours blancs, il n'ose même plus riposter. Bon, bah, j'ai plus qu'un point de qui, donc de toute façon, euh, on va pas changer grand chose. Hein. Donc on va arriver ici à 1 de force et moins 1, donc quasiment sûr, de toute façon, de ne pas faire de blessure. 1 en défense. Bon, bah, vous voyez que c'est cuit. Heureusement, donc je me prémunis. Et c'est reparti pour un tour. Alors, le tour 6. Toujours pas de symbole blessure sur la première carte tirée. Technique, technique, force. Alors là, on a des cartes qui font pas monter de beaucoup, mais euh, euh, qui ne font rien baisser. On va rejouer... Euh... <rire> Là, j'ai potentiellement le combo qui n'est pas impacté par le katana. On va jouer katana. 1. Oh super, le deux cartes. Donc, déjà, j'ai un combo, c'est sûr. 2 et 3. On a un combo et on va le jouer pour aller essayer de chercher une carte action spéciale sur le la deuxième partie de ce tour. Donc, on va poser ça. Plus 1, plus 1. De toute façon, j'ai plus le moins un en technique là hein, qui a été imposé par le tantôt uniquement, et ça c'est pas mal. Bon un c'est pas assez, mais au moins euh, on commence quelque part quoi. Qu'est-ce qu'il me dit lui Il me dit qu'il faut deux à chaque. Donc c'est impossible pour moi. Encore une fois, hein. tristement. Alors, je sais qu'éventuellement, je peux jouer technique sur le, la deuxième partie de la manche. Et qu'entre temps, je pourrais aller me chercher. Donc, en faisant ce combo-là, je pourrais aller me chercher une carte, euh, carte euh, d'action spéciale. Donc, on va faire ça. On va monter aussi la défense de 1. Juste au cas où. Ça ne change rien. Je perds un point de vie. Par contre, donc, je récupère une carte d'action spéciale. Qui n'est pas piquée des verres. Par contre, c'est vraiment du all-in, puisque là, vous voyez qu'avec moins 3 de défense, je me retrouve vraiment complètement démuni. On va voir. On va voir. On va commencer par. Alors, qu'est-ce qui paye le plus là-dedans Plus 4, donc j'ai même pas besoin de toucher à ma technique. C'est dommage, j'ai pas de force en fait. Donc, euh... donc je m'en servirai pas ce tour-ci, hein, tout simplement. Parce que j'ai rien pour faire monter la force et j'ai déjà ça pour faire monter la technique. Ça sert à rien que je me découvre pour rien. Donc, moins 2 en force. Ici, plus 3, donc on arrive à 4. Euh, plus ça en défense. Allez, dis-moi technique. Yes Ok. Et ben voilà. Donc je place ma dernière carte. Et ce cavalier-là se retrouve. Le bec dans l'eau également. Et j'ai gagné. Et euh, laissez-moi vous dire que euh, je ne gagne pas souvent à Way of the Samurai. Donc euh, si on voulait faire une, une petite conclusion là au, au débeauté. Euh, on voit bien que tous ces modules... Euh, servent plutôt à, à rendre le jeu plus accessible et beaucoup moins raide que finalement dans, dans sa version Core Box où euh, vous contentez de piocher les cartes ici et puis bah, de, de faire du calcul savant hein. là il y, y a plus de paramètres donc il y a un petit peu plus de suspense et vous avez quand même des moyens de vous repêcher avec ça, avec, euh, bon là c'est une nouvelle arme qui donne quand même deux possibilités donc ça permet d'être plus versatile euh, je me suis servi qu'une fois de cette carte là et c'était euh, euh, c'est celle-ci qui est tombée donc j'ai pas eu de chance mais normalement vous voyez pour un point de vie vous pouvez quand même... Euh, bah Peut-être vous sauver d'un mauvais pas, d'un Wound 2 ou quelque chose comme ça. Euh, les cartes Wound euh, définitives, donc celles euh, du module Blood, je ne vous les ai pas montrées, je vous les montre maintenant. Euh, ici, par exemple, vous voyez que vous perdez autant de vie de ki que de votre valeur de combo qui est ici. Euh, ici, votre technique ne peut plus monter à plus de 3. Ici, vous perdez 3 en en combo, pardon vous ne pouvez plus gagner de ki, euh, votre force est mise à 3. Donc voilà, ça symbolise vraiment des blessures. Euh, grave, permanente, donc si j'avais eu le malheur de piocher des wounds 1 ou 2, bah, je me suis retrouvé avec ces cartes-là ici, et les effets auraient été permanents, contrairement euh, à la core box où vous tiriez juste euh, ce qu'il y a ici, ces avec là vous appliquez les stats, et vous les remettiez, vous les remélangez. C'est marrant, il y avait les deux cartes fatalité qui étaient en haut du deck, et je vous assure que je n'ai pas triché. Voilà, donc je trouve que pour les nuls comme moi, euh, cette extension elle apporte beaucoup, elle apporte, euh, là maintenant j'ai envie de refaire en fait, j'ai envie de me dire bon c'était presque entre guillemets trop facile ou pas assez risqué, euh, j'ai envie de le refaire avec peut-être, je sais pas, euh, là il y a des, des climats qui sont assez désastreux, le feu par exemple c'est l'horreur, euh, tous sont l'horreur, hein, j'ai pris le moins pire avec le brouillard finalement, euh, voilà j'aurais envie de tenter peut-être avec d'autres euh, décors, et puis euh, peut-être m'en prendre un boss, parce qu'il y a aussi des boss hein, qui sont sortis avec cette, euh, cette extension là, en tout cas, c'était chouette, euh, je me suis amusé, j'espère que vous vous êtes amusé aussi à la regarder, que ça vous a donné envie de, la, de sortir la boîte, ou peut-être de la commander si ce n'était pas fait. C'est euh, un ajout qui pour moi est indispensable à Web of the Samurai, je m'en rends compte vraiment maintenant. Euh, je peut-être à l'occasion. En tout cas, moi je vous souhaite euh, de beaux combats, et je vous dis à très bientôt.